Ok. Le deuxième avantage... Salut, moi c'est Chloé, je suis étudiante à Master Communication à l'ISCPA de Toulouse et aujourd'hui je vais vous parler de mon alternance à EcoCert. Depuis que je suis arrivée chez Ecocert, j'ai réellement vu ce qu'était la RSE, grâce notamment aux équipes du groupe présentes ici à l'Île-Jourdain, mais aussi dans les filiales internationales. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu et me motive aussi à agir tous les jours pour de meilleures pratiques. J'appartiens à l'équipe communication externe d'Ecocert. Mes missions sont principalement du community management pour le groupe et un support pour les filiales internationales et aussi des missions en création graphique, et aide aussi pour le référencement naturel, notamment par la rédaction d'articles sur le site web. Si je devais donner trois avantages à l'alternance, ce serait d'abord qu'on peut se créer un véritable réseau professionnel, donc à la fois à l'école et à l'entreprise. Le deuxième avantage de l'alternance, c'est qu'on est vu comme un véritable collaborateur au sein de l'équipe parce qu'on reste plus longtemps au sein de l'entreprise, donc on obtient des missions beaucoup plus intéressantes parce que la confiance s'acquiert avec le temps. Le troisième avantage, c'est que c'est vraiment un réel tremplin vers l'emploi et c'est une expérience très enrichissante.